nous allons euh, prier les 20 mystères du rosaire euh, avec des méditations données par Jésus à Françoise c'est avec euh, ce livret euh, c'est un petit dépliant euh, et euh, il est disponible sur le site de l'association de, de Françoise euh, je crois c'est euh, l'association Notre-Dame du Sacré-Cœur je vous ai mis le lien euh, de, de l'association en commentaire donc, euh, nous avons commencé à prier les mystères joyeux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Seigneur, nous, nous nous plongeons, nous nous immergeons dans ta divine volonté. Euh, voilà, multiplie à l'infini les grâces euh, sur toute la terre, euh, sur tout l'univers. Euh, et voilà, je crois en Dieu.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 Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, et Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Fiat. Les 20 mystères du rosaire, méditation donnée par Jésus à Françoise, mystère joyeux, l'Annonciation. Mon enfant, lorsque tu pries ce mystère de l'Annonciation, regarde la très sainte Vierge Marie, si pure et si aimante, qui, par amour pour Dieu, à accepter humblement ce que l'ange Gabriel lui annonça. « Essaie, comme Marie, avec humilité, de recevoir mon amour avec foi et cœur pur, toute la vie que je te donne. Et sache que Dieu n'abandonne jamais l'âme de bonne volonté, mais la chérit éternellement. Réjouis-toi de l'amour de Dieu pour toi, ma bien-aimée. Prions. » Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien,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 Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. La Visitation Marie te dicte ceci. Le mystère de la Visitation, c'est l'amour qui me poussa à visiter ma cousine Élisabeth, afin de lui donner toute mon aide, pour elle qui attendait le bébé qui deviendrait le précurseur du Christ, mon Jésus. Que ta vie soit un continuel don d'amour dans la joie. Je te guiderai, mon enfant bien-aimé de Jésus. Peux-tu me regarder toujours avec ton cœur dans tes relations avec autrui Alors sois béni, car je te donnerai tout mon amour de Maman Céleste. Je t'aime, ma fille, sois-en certaine. Viens, je t'apprends à prier, laisse-toi guider. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.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 qui a fait que je me suis incarné en ce bébé humain pour venir sauver le monde. Regarde mon humilité et ma tendresse pour toi aussi, mon enfant. Vois-tu, je me suis donné au monde avec Marie, Mère Immaculée, afin de montrer mon amour à tous les hommes. Toi, enfant, regarde-moi naissant et comprends le merveilleux don que je t'ai fait, ainsi qu'à tout homme qui me désire. Viens, nous prions pour le salut du monde. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié.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 Fais la volonté de Dieu, toute la vie qu'il te donne, comme Marie l'a faite, en me présentant au temple à Dieu, mon Père, avec obéissance et amour. Regarde l'amour de Marie et suis la de tout ton cœur. Elle te guidera vers moi, ton Jésus, que tu aimes tant et qui t'aime infiniment. Aie foi en mes paroles et sois béni. Prions. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.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 Comme je le désirais de ceux qui m'écoutaient au Temple, et comme je le désire de toute âme. Je souhaite que tu aies un cœur rempli de l'amour que j'y mettrai pour moi, ton Jésus. Aie foi en ta prière, et tu recevras. Sois patiente, car je fais grandir ton cœur doucement, mais aie foi, car je te guide sûrement. Je t'aime, aime-moi comme je désire, aime-moi comme je le désire, et tu seras mienne éternellement. Je vous salue.